Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. <rire> comme ça normalement fait. Salut Thomas, ça va bien Salut Pierre, ça va et toi Merci déjà, dès le début, comme ça, merci. Parce qu'on ne comprend rien. <rire> moi, moi non plus. Alors déjà, quand ah. en ong... déjà, quand c'était en anglais, euh, je comprenais pas, mais je m'en inquiétais pas. Mais maintenant que c'est en français, euh, je me dis soit je suis très bête, soit soit bah. Euh, on a besoin de Thomas pour nous expliquer, et de, et de, Nico, de Nicoletti. ce qui, ce qui euh, euh, en un très courte est quand même déjà un problème, le fait qu'on soit obligé de faire une vidéo pour présenter et pour expliquer ces choses là, moi je te cache pas que pour l'avenir du jeu ça m'inquiète un peu, mais on va pas tergiverser de ça ce soir. Euh, donc les amis, ce soir on a décidé de vous accompagner dans la découverte du collectif euh, de l'ombre euh, mais aussi euh, de la notion euh, de euh, mercenariat parce que euh, vous le comprendrez à la fin de la vidéo ça ne concerne pas et ça ne concernera pas que le collectif euh, de l'ombre Aujourd'hui on va donc vous expliquer euh, plusieurs notions qui vont former l'avenir euh, du jeu l'avenir qui est donc comme ça introduit par cette boîte qui devrait sortir ce vendredi. Il y a deux notions clés à comprendre, la notion de mercenariat, donc les règles des mercenaires, qu'on va vous expliquer au début de cette vidéo. Afin de soutenir nos propos, on ira regarder... Le contenu d'une carte Pike est euh, le contenu euh, d'une carte telle que Mole Agent, du coup, puisque c'est un Mole Agent dans le collectif de l'ombre. Puis ensuite, euh, on abordera ce qu'on appelle les Battle Forces, qui en français se nomme les, les, euh, les, les forces d'armée. Les forces d'armée. Les forces d'armée. Alors, euh, l'objectif étant de bien vous faire comprendre qu'il y a une vraie différence entre les règles des forces d'armée et les règles des euh, mercenaires. Vous remarquerez que Thomas est toujours en train de, de, de se nourrir, ce qui, est, ce qui est bon signe, ça prouve qu'il est en bonne santé. Et puis on terminera euh, cette vidéo par la lecture des euh, tout derniers euh, mots-clés qui ont été euh, rajoutés dans euh, le RRG euh, VO. Je mettrai tous les liens sous la vidéo donc si vous cherchez un document euh, en français il sera ce document là en français il sera sous la sous la vidéo puis on mettra le RRG euh, également sous la vidéo. Bah pour le coup je te laisse la parole. Euh, à table. Ouais, à table. Règle ah, à table. Des, les règles des mercenaires. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est C'est quoi un mercenaire Comment comment on constitue une armée Est-ce que on peut constituer une armée que de mercenaires Alors je connais la réponse, mais voilà. Euh, comment on les intègre, puisque l'idée c'est de les intégrer dans une armée préexistante, et ça c'est bien pour les gens qui jouent à Légion depuis longtemps. Voilà. Vas-y, explique-nous tout. Comment j'intègre oh, ça, ce qui existe, et, et, et comment je peux espérer un jour jouer que ça. En effet, on est, euh, on est donc sur euh, euh, des sorties qui sont euh, purement AMG maintenant. Hein. C'est AMG qui écrit les règles, ils sont, euh, ils sont sans parachute. Donc euh, là, on, est sur, euh, on a une vision claire de comment ils vont venir euh, présenter les choses à l'avenir sur les différentes sorties. Et en effet, un, ça s'adresse et c'est un contenu qui est mis en forme de façon très technique. Mm. C'est-à-dire que là, pour comprendre ce qui se passe, euh, si tu ne maîtrises pas déjà le jeu, ça peut être très inabordable. Et ah ouais. c'est un peu problématique. Oui, d'accord. Et je pense que c'est la première fois où on a une VF qui est extrêmement fidèle euh, dans sa façon d'être rédigée à la VO. Ce qui fait que quand tu lis la VF, eh ben, tu te retrouves avec les mêmes difficultés. Mmh. Oui, d'accord. Et en effet, bah là, ce qu'on va être obligé de faire, c'est prendre paragraphe par paragraphe. Et euh, je vais vous montrer un peu comment moi je lis ça et pour vous montrer quels sont les mots importants dans chaque paragraphe et ce qui est un peu moins important, pour que vous compreniez bien comment, d'un côté, et tu l'as très bien dit, les mercenaires se jouent. Mmh. Et une autre chose qui a rien à voir, qui sont les forces d'armée. Mmh. J'ai envie, euh, envie, ouais. envie de dire comment les mercenaires s'intègrent et ouais. comment les battle force se jouent. C'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça qu'il faut que vous compreniez. Les mercenaires, c'est des unités que vous allez mettre dans vos listes d'armée. Et les battle force, c'est des nouvelles façons de construire des listes d'armée. Mmh. Voilà. Et bah et vous voilà, si de te paraphraser. La vidéo est terminée. <rire> Merci. Au voilà. revoir. Salut les gars. Moi, je retourne manger. <rire> Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait Alors, on attaque sur le, pouvoir, le, le PDF. Ouais. Donc, c'est un PDF qui est structuré en deux pages. On mmh. a un titre général pour la première page qui est « Règles des mercenaires mmh. ». Et comme euh, vous le comprenez assez aisément, ce sont les règles qui concernent les mercenaires. Mmh. On a deux groupes de règles. On a « Comment intégrer les mercenaires dans vos listes d'armée mmh. » et « La notion d'affiliation », qui sont les deux grandes règles qui vous permettent de jouer les mercenaires. Si on prend le premier paragraphe, et vous remarquerez qu'il est en français. Oui, merci à Organisation Play d'avoir euh, envoyé euh, la traduction merci, sur euh, le Discord de Star Wars Legion. Et on le rediffusera dans tous les sens pour que vous ayez accès normalement à ce document-là. Alors, euh, on nous dit que les unités de mercenaires ne sont loyables à aucune des quatre factions du jeu. Ça, c'est de l'information fluff. Mm -hmm. okay Cependant, certaines factions et certaines forces armées peuvent recruter des unités mercenaires et les déployer aux côtés de leurs armées. Mm -hmm. Donc, on est en train de faire deux dire il y a deux choses qui sont différentes. Il y a vos forces armées et il y a les factions. Ok, très important. Il y a les factions et les forces armées qui peuvent recruter des mercenaires. Troisième euh, phrase euh, et dernière phrase du paragraphe. Les cartes d'unité d'une unité de mercenaires précisent quelles factions peuvent inclure cette unité mercenaire dans une armée. Mmh. Et là, vous allez avoir euh, sur vos cartes d'unité, mais on les regardera à la fin quand on parlera des affiliations, des, des petits points à côté du logo d'affiliation qui vous disent dans quelle armée je peux jouer cette unité-là. Mmh. Et si jamais une armée n'est pas présente sous forme d'un petit point vous ne pourrez pas la jouer. Mm -hmm. Et vous allez avoir des cartes d'unités de mercenaires sur lesquelles les petits points sont grisés mm -hmm. Ce qui veut dire que cette unité-là, vous n'allez pas pouvoir l'intégrer dans une liste d'armée, dans une faction. Et elle sera jouable sous une autre forme de jeu qui est les forces d'armée. D'accord. Donc là, je paraphrase très rapidement. Si j'ai un logo impérial sur la carte d'un PAX, ça veut dire mm -hmm. que les PAX, je peux les intégrer à une armée de l'Empire. Si je n'ai pas de logo, genre si je n'ai pas le logo euh, rebelle sur la carte Pikes, je ne peux pas intégrer, intégrer, ajouter des Pikes à mon armée rebelle. Voilà. Si le logo est gris, ça veut dire que je ne peux l'intégrer à aucune armée, et du coup, ça devient une carte et, ou, ou une, une figurine ou une, une, fax, enfin une, une boîte, euh, une unité, merci, euh, qui n'est jouable que dans le collectif de l'ombre. Ou dans d'autres forces armées plus tard. Ou dans d'autres forces armées plus tard. Ah, qui, fais... qui sait Qui <rire> sait Qui sait Mais une fois qu'on a compris ça, on a compris 50% du problème. Mm -hmm. J'ai pas vraiment un problème, ça va être des, des façons de vous éclater. Et on va rentrer euh, dans une autre partie du jeu. Là c'est Grosse Maille, comment vous pouvez... Enfin, euh, dans quel type de faction vous allez pouvoir inclure vos unités mm -hmm. Et ensuite on nous dit une phrase euh, qui est en fait pas très importante, mais qui a fait couler pas mal d'encre. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour inclure une unité de mercenaires dans une armée. C'est-à-dire que les mercenaires vont avoir des coûts en points d'unité qui seront des points utilisables normalement dans les 800 points d'armée, mais il n'y a pas de coût supplémentaire lié à ça. Vous n'allez pas... Il y a... En fait, cette phrase, je ne sais pas trop pourquoi elle est mise là. Euh, ça, peut fa... ça fait fantasmer beaucoup de choses, mais cette phrase, elle vous dit juste « Vous avez les points d'unité, mais rien de plus. Vous n'avez pas besoin de vous imaginer quoi que ce soit. Il n'y a rien de plus à faire. Ah, » C'est très mal dit, alors. Je, je la trouve très maladroite. Cette parce phrase. que du coup, ça fait rêver, tu te dis euh, « Ouais, je dois, faire, je dois faire du 800 points, mais quand je mets des mercenaires, bah, j'ai le et droit oui. d'être au-dessus de 800 points, puis d'atteindre 850 en mettant taquette de mercenaires. » En fait, c'est ça, ça laisse, ça laisse planer un doute sur quelque chose, euh, sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. En fait, cette phrase-là n'a pas lieu d'être. Est-ce que, est -ce que euh, Disney écrirait aussi mal les règles que les euh, scénarios de ses séries <rire> et, et de certains films, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que moi, je suis un... Je suis, un... Je suis un gros fan. T'as alors... un bon public. Et t'as raison. Voilà. raison. Euh, D'accord. Donc, euh, en gros, ça veut dire euh, tout simplement faites comme d'habitude, ne changez rien. Voilà, c'est ça. Bon. Vous prenez pas la tête. Okay. Bah, Mais c'est dommage de l'écrire parce que ça fait se prendre la tête. Donc, cette phrase-là, foutez-la à la poubelle. Okay. On s'en fout. Merci Thomas. Paragraphe suivant. Mm -hmm. Et là, attention les amis, ça va nécessiter de la matière grise. Pourtant, c'est le plus Lorsque petit... vous créez votre armée. Ouais. Les unités mercenaires ne sont pas comptabilisées en ce qui concerne le nombre minimal d'unités requis pour un randonnée. Si on prend par exemple le schéma de structure d'une liste d'armée, vous avez un ou deux commandants, euh, zéro ou deux euh, agents, de euh, trois à six troupes, mmh. etc. Mmh. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que les mercenaires ne comptent pas dans les minimaux, dans les minimales. Quand vous, créez une liste, quand vous créez votre liste, il vous faut trois troupes et un commandant minimum. Mmh. Si vous mettez une troupe, euh, une troupe de mercenaires, elle ne va pas compter dans ces trois minimums. Mmh. Si vous mettez par exemple euh, un soleil noir dans l'Empire, il vous faudra quand même trois troupes de l'Empire pour pouvoir avoir une, armée, une liste d'armées éligible à être jouée. J'ai compris. Du coup, étant donné que le commandant, on ne doit en avoir qu'un seul, on ne peut pas mettre un commandant du soleil noir à la tête d'une armée de l'Empire si tu que qu'un commandant, tu ne pourras pas. Il faudra fortement un commandant de l'Empire hmm. pour pouvoir diriger ton armée impériale. Hmm. Les mercenaires ne comptent pas dans les minimaux de construction d'armée. Hmm. Par contre, et ça c'est la deuxième partie de la Donc phrase... Donc je ne peux pas avoir, mais... avoir qu'une seule troupe d'élite, euh, Pikes, et pas une autre troupe d'élite, euh, par exemple... Euh, les Ça, troupes tu, peux. Une ça seule tu peux, parce une que le minimum des troupes de force spéciale, ouais. c'est zéro. Ah oui, d'accord, okay. c'est pas un. Okay. Ah, okay. En fait, ça concerne deux types d'unités mmh. c'est les troupes, les commandants et les troupes. Et les troupes, voilà. d'accord, ok. La deuxième partie de la phrase, il faut aussi la, la, la reprendre posément, mais elle compte pour le nombre maximal d'unités pour ce rang. Mmh. Et là, c'est l'autre côté euh, du schéma d'armée vos troupes, vous en avez trois minimum, mais vous en avez six maximum. Et vos, euh, vos mercenaires, ils vont compter dans ce maximum-là. Mmh. Par exemple, si vous avez euh, quatre soldats rebelles et une pike, vous allez avoir vos 6 troupes, et votre schéma d'armée va être rempli pour les troupes. Mmh. Vous ne pourrez pas avoir 6 troupes de soldats rebelles et un pike. Mmh. D'accord. Il vous faudra dans tous les cas que 6 unités de troupes. Merci, c'est très clair. Voilà. Et ben, enfin, il faut faire moi... beaucoup de phrases pour l'expliquer, parce que c'est résumé en deux lignes. Ouais, Mais c'est très technique, et dans ces phrases-là, tous les mots comptent. Tu mmh, vois. Mmh. Mais tu me soulages, parce que ça y est, je l'ai enfin comprise. Ok. Ok. Ensuite, on a la dernière phrase de ce troisième paragraphe. Une armée peut inclure jusqu'à deux unités de mercenaires de rang troupes. Mm -hmm. Et là, on vient expliquer comment on intègre euh, les mercenaires et dans quelle quantité dans vos, dans vos factions. Mm -hmm. Je recommence. Une armée peut inclure jusqu'à deux unités de mercenaires de rang troupes et seulement une unité de chaque autre rang. Ça signifie, vous pouvez avoir au maximum deux unités de mercenaires de troupes. Mm -hmm. Par exemple, deux pikes, mm -hmm. deux soleils noirs, un pike une soleil noir. Mm -hmm. Jamais plus. D'accord. Et vous pouvez avoir un commandant, un agent, une force spéciale, un support et un lourd en mercenaires en plus. D'accord. Attention, ça ne compte pas dans les minimums d'armée et ça compte dans les maximums. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est clair Oui, c'est clair. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je répète, les mercenaires, vous pouvez en mettre jusqu'à deux troupiers. Quel rang. On va prendre les troupiers. On va prendre les troupiers. C'est 6 maximum. Mais je peux pas ouais. faire 3 pikes, 3 impériaux. Puisque j'ai droit à 2 maximum en pikes. Exactement. Je suis obligé de faire 2 pikes et 4 impériaux. Et là, on atteint, et ça compte pour le maximum qui est de 6. On est d'accord tu hmm bah, t'es prêt à jouer mercenaire, hein, dis donc Ouais, c'est pas mal, elle est bien cette vidéo. <rire> <rire> je passe le petit paragraphe qui donne un exemple, mais vous pouvez retrouver. Euh... C'est équivalent à l'exemple qu'on vient de donner, c'est la, la partie en, mmh. en Italie qu'on la passe celle-ci. D'accord, puis après si vous n'avez pas totalement compris et que vous avez des doutes, il y aura les commentaires sur la vidéo et on essaiera d'être voilà. plus clair par écrit et de façon pas. nominative. Voilà, n'hésitez pas, on est là, on va vous aider. Ensuite, euh, quatrième paragraphe, normalement, mmh. et alors celui-là il, il est un peu salope comme paragraphe, « Normalement, un joueur ne peut pas utiliser une armée constituée uniquement d'unités mercenaires. » Mmh. Ok, c'est un fait, c'est comme ça, mais certaines forces d'armée, battle force en anglais, mmh. permettent spécifiquement de le faire. Une ouais. introduction à la deuxième page de ce paragraphe, ce paragraphe, On va pas là ce paragraphe okay. est fait pour te faire mal au crâne alors qu'il n'a rien ouais. à foutre là. En fait, ça. idéalement, faudrait... ça. il aurait fallu le dégager et ne pas en parler, Tout simplement. Hmm. Voilà. Ces forces d'armée disposent de leurs propres prérequis et de leurs propres règles, la même chose en fait on est en train, ici ils sont en train de mettre des règles euh, en anticipation de la feuille qui arrive après, mmh. donc cette phrase là aussi on la dégage mmh. d'accord je continue, certaines unités mercenaires ne peuvent pas être utilisées par aucune faction, ces unités ne peuvent être utilisées que lorsque les règles spéciales l'autorisent explicitement, c'est ce qu'on va voir un peu après, je ne vais pas rentrer dans les détails mais à nouveau, là on est en train de mettre des règles sur les forces armées, dans les mercenaires et à mon avis, ça ne fait que embrouiller mmh. ça ne fait que embrouiller de l'avoir mis là donc, on va pas se formaliser là-dessus on va rentrer dans les détails dans la deuxième page du document. Mm -hmm. Le cinquième paragraphe. Une unité mercenaire est alliée aux autres euh, unités de son armée, mais n'est pas considérée comme faisant partie de la faction de cette armée. Aïe, mm -hmm. aïe, aïe. Oh, putain. <rire> les salauds. Est-ce que ce serait pas pour euh, les mots-clés euh, impérial uniquement -da -da -da. Exactement. Ouais, là, ici, on a deux termes qui sont très importants. Mm. Euh, une unité alliée et faisant partie de la faction, mm. les unités alliées elles peuvent bénéficier des bonus. Mm. Par exemple, distribuer, euh, je vais des... distribuer à un allié des tokens de. Exactement. Mm. De manière générale, c'est là-dessus. Mm. Ou certaines cartes de commandement. Mm. Ok. Donc on peut venir donner euh, des pions euh, si ça dit vous pouvez les donner à des unités alliées. Mm. Ok. Les mercenaires quand ils sont dans ta liste, c'est des alliés. Mm. Par contre, et ça c'est la deuxième partie de cette phrase. Ils ne font pas partie de ta faction. Mm. Donc si jamais tu as des bonus, par exemple, donner un pion vert à une unité rebelle, mm. et ben ton mercenaire, c'est pas un rebelle. Mm. Ils te disent, ils ne font pas partie de ta faction, même s'ils sont dans ta liste. Mm. Et là, attention, parce qu'en termes de jeu, il va falloir faire gaffe à ne pas se planter. Ouais. On va, on va vite prendre le coup, mais euh, ça fait partie des petits pièges, je pense, où les gens vont tomber. Donc là, euh, quand vous jouez avec vos copains ou en tournoi, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir faire gaffe. Surtout, vous ne faites pas enfumer par les bons joueurs. C'est malheureux ah, hein, C'est de... c'est la... non, mais malheureux de dire ça. Mais si vous avez un gap avec un joueur un peu plus capé que vous, mais pas très honnête, il y en a rarement dans Légion, mais ça peut arriver, c'est un bon moyen pour le, le, le capé de vous enfumer. Vous n'avez pas vraiment de grands joueurs pas honnêtes oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas de, grand, de, de, de joueurs capés qui sont pas honnêtes, mais ouais. voilà, faites gaffe. Donc ça c'est la première partie, elle est très importante parce qu'elle vient conditionner tous les effets de jeu que vous allez pouvoir appliquer aux mercenaires. Paction mmh. et allié, c'est deux points qui sont vraiment importants. Et tu vois, quand tu lis cette phrase et que tu n'as pas ce regard euh, très orienté, règle, technique, parce que là c'est la pure technique, Transverse. Et ben, tu passes à travers, <rire> et tu passes à travers en fait toute la subtilité des mercenaires. Mmh, mmh, mmh. Ok. Je continue la deuxième phrase du paragraphe. Quand vous incluez des unités mercenaires dans une armée, vous utilisez, vous utilisez des pions ordre dont le dos correspond à la faction de cette armée. Vous verrez, quand vous allez avoir recevoir vos boîtes du collectif des ombres ou des mercenaires qui arriveront plus tard, vous allez avoir des pions jaunes qui correspondent aux ordres des mercenaires et des pions de faction qui correspondent aux, aux factions, factions dans lesquelles vous allez pouvoir jouer. Mmh, mmh. Voilà. Bah, tout simplement pour ne pas, euh, pas foutre en l'air la pioche. Eh ben exactement parce que tu pourrais que on voir on arriver se posait plein de questions oui. là, autour de ça ah oui. ouais. tu pourrais voir arriver dans la pioche du mercenariat mmh. et, oui. et ça, ça casserait le jeu ça casserait le jeu ou alors c'est une autre façon de jouer mais euh, mais en tout cas c'est pas ce qui a été sélectionné pour ça mais c'est bien si vous jouez des mercenaires dans une dans une faction empire tous vos pions doivent être des pions empire mmh. vous ne pouvez pas différencier vos unités de mercenaires mmh. c'est un point qui est aussi important et dernière phrase du paragraphe si vous jouez une armée qui ne contient que des unités mercenaires Utiliser les pions hors des mercenaires, c'est les pions jaunes. Bien sûr. Voilà. Ok. L'exemple, c'est pareil, euh, il parle de lui-même, on ne va pas s'attarder dessus. Ce que je voulais vous dire, juste pour revenir très brièvement sur ce paragraphe-là, le paragraphe qui vous traite de comment inclure des mercenaires dans vos armées, ça vous dit « mercenaires maximum de troupes et un de chaque rang ». Voilà, si on pouvait résumer mmh. ça à ça. Mmh. D'accord. Ensuite, on va arriver sur la deuxième grande règle relative aux mercenaires, qui est les règles d'affiliation. On avait des symboles de faction et maintenant mmh. on a des symboles d'affiliation. Quand, sy Quand sur votre carte vous avez un symbole qui n'est ni rebelle, ni empire, ni république, ni CSI, c'est que vous êtes dans un logo affiliation. D'accord. Si jamais vous voyez cette vidéo dans 5 ans, et que le jeu, et, et que le jeu a complètement explosé, et qu'ils font des meilleures ventes que Game Workshop, et qu'on a 15 factions, eh ben, il faudra ajouter les factions qui seront sorties d'ici là. Mais en tout cas, dans ce document-là, on liste les affiliations, et c'est les petits symboles qu'on voit sur le PDF. Tu parles de quand nous, on aura racheté les droits du jeu, c'est ça Voilà, c'est ça. Et qu'on sortira 10 boîtes par mois. C'est ça. <rire> à la Games. <rire> Allez. Alors, on Aff... rentre dans le détail, peut-être. Affiliation, ouais. Les affiliations. Chaque unité de mercenaires dispose d'une affiliation. Son affiliation est celle... Vers qui va sa loyauté mmh. ah, On est en train de se dire, il va se passer des choses. Il y a des choses différentes qui vont se passer, si tu as des unités, qui ont des affiliations différentes. Là, c'est du pur fluff, il hein, n'y a pas de règle liée à ça. Les affiliations représentent les organisations criminelles, les syndicats, les guildes, les gangs, ou même les chasseurs de primes solitaires, qui ne comptent que sur eux-mêmes. Euh, ça, c'est encore du fluff, ça n'a pas d'intérêt en termes de jeu. L'affiliation d'une unité est représentée par une icône dans le coin supérieur gauche de sa carte d'unité, là où se trouve habituellement une icône de faction. Mmh. En fait, ils auraient dû laisser que, ce, que cette phrase-là, parce qu'au-dessus, c'est bon, du fleuve, donc ça n'a pas vraiment de sens dans des règles. On si est mmh. d'accord. Ce qui est important de dire, c'est voilà, en haut, euh, droite, oui, mmh. avez... non, non, en haut à droite, c'est à droite Oui, c'est à droite. Vous avez. Non, c'est à gauche. Non, c'est à gauche. Ils à gauche. Ah, en gauche. Voilà. Non, non. En haut à gauche, vous avez le, le symbole d'affiliation. Et euh, ça vous permet de différencier, bah c'est ce que je disais avant, hein, d'une mmh. faction normale. Mmh. Le deuxième paragraphe nous dit, une unité dotée d'une affiliation peut recevoir des ordres uniquement d'une unité alliée disposant de la même affiliation. Deux choses importantes. On a des règles sur les ordres et sur qui peut les donner. Mmh. Les ordres sont donnés uniquement par une unité alliée, attention alliée, disposant de la même affiliation. Donc un soleil noir ne pourra recevoir d'ordre que de la part d'un soleil noir. Un pike ne pourra recevoir d'ordre que de la part d'un pike. En l'occurrence, la seule unité qui est soleil noir et qui peut donner des ordres, c'est le vigo du soleil noir. Donc, nos amis du soleil noir ne pourront pas euh, recevoir d'ordre de la part d'un Mole, d'un gars Saxon, d'un vador, d'un empereur. Donc, les cartes d'ordre euh, que je joue en début de round et qui me disent « donner un ordre à vador et à deux troupiers », je pourrais pas choisir, dans les deux troupiers, des troupiers euh, mercenaires. C'est ça. C'est pourri, ça. Attention. Il y aura une règle qui permet de déroger à ça. <rire> Un nouveau mot-clé, bien sûr. C'est leur petit côté français <rire> Peut-être, peut-être. <rire> Mais moi, je vois bien le soleil noir avec la baguette hein, et le béret. <rire> c'est ça, ouais. <rire> non, mais voilà, c'est ça qui est important. Tous les, les mots féminins terminent par « eux » sauf « liberté, égalité et fraternité <rire> ». Voilà. Donc là, faites gaffe. Euh, pas... C'est pareil, c'est la deuxième erreur qui peut être rapidement faite quand on joue euh, des mercenaires. Il faut être très vigilant pendant la partie là-dessus. Mmh. Quand vous allez donner un ordre à une unité de mercenaires, cet ordre ne peut émaner que, et je dis bien « que », d'une unité de la même affiliation. Hum. Voilà. Donc du coup, il... important. du coup, il va falloir balancer euh, du, double, du double commandant, euh, euh, Vador Vigo, quoi Bah Peut-être. Mais je te dis peut-être qu'il y a un, une petite carte ou un mot-clé qui pourra permettre de faire hum. euh, des choses différentes. Okay. Dernière euh, ligne de, ce, euh, de ces règles d'affiliation. Chaque affiliation est représentée par une icône. Ces affiliations disp sont disponibles dans Star Wars Légion sont les suivantes. Soleil noir, syndicat pike, pillard, voyou, loyaliste de Maule. Mmh. Voilà. Bon. Bah, voilà, hein, on, on, on a pu voir très récemment des sorties euh, Pillard avec les motos. Ouais. Hein, Qu'on a vu. Euh, des voyous. On a le A5 aussi qui est en PR. Des voyous, euh, des voyous euh, on en a vu, puisque le A5 est passé Voyou, il me semble. Euh, pillard. C'est les chasseurs de primes qui sont passés voyous. Ah, oui. c'est les, les chasseurs de primes. Donc, euh, ouais, c'est les nouvelles cartes de Bosque, euh, de ouais, Boba Fett ça. et de, de Cadbène qui sont passés voyous. En loyaliste de Maul, il bah, y a Maul. On va et montrer bon, la et carte bon. et puis voilà. Euh, on passe à, à une présentation de cartes, du coup. On passe au concret. Euh, on va regarder euh, une carte de Pykes. Ouais. Fantassin du syndicat de Pykes donc comme tu l'expliquais euh, tout à l'heure on voit ici euh, donc le logo d'affiliation au Pikes et puis ensuite à côté, alors moi j'ai dit de la merde tout à l'heure hein, mais à côté on voit qu'il y a les quatre euh, factions Empire, Rebelle, CSI et, euh, et République euh, qui sont à qui sont noter ce qui veut donc dire que dans une version de mercenaires ils sont intégrables à euh, bah, toutes les armées euh, préexistantes et on va aller voir partout ces salopio. On va aller voir partout. <rire> Carrément. Carrément. Alors euh... eux, ils ne sont pas pris la tête. Euh, c'est un bon exemple d'avoir sorti cette carte-là. Parce que justement, on voit qu'il y a bien euh, les quatre points mm. euh, qui sont remplis par une faction. Mm -hmm. Et là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Premièrement, vous regardez en haut à gauche, est-ce que c'est une faction ou est-ce que c'est une affiliation mm -hmm. Vous êtes sur une affiliation, c'est des Pikes. Et vous êtes sûr que c'est des mercenaires parce qu'à droite euh, de l'affiliation vous avez les petits points qui sont complétés par des logos de faction. Mmh, D'accord. Mais il se trouve qu'il y a des cartes où, justement, ces petits points, ils sont grisés. Du genre Genre Maul. Tiens, si on regardait la carte de moule. Oh, dis donc <rire> Quel hasard <rire> Quel hasard Donc, la carte de Maul, elle est elle est affichée, et effectivement, on se rend compte que bah, Monsieur Maul, il est grisé. Donc, lui... En tant qu'agent, je ne peux pas l'intégrer à mon armée euh, de l'Empire, je peux pas l'intégrer à mon armée euh, de la CIC. C'est dommage, ça, quand même. Alors, tu vas me dire que dans la CIC, il existe déjà, hein, puisqu'il est déjà... Euh, voilà. Et puis, euh, bah, que euh, techniquement, euh, dans, euh, dans l'Empire, il est mort. Donc, euh, donc, il a rien à y foutre. Donc, on est fluff, en fait. On est pas mal. On est pas mal. D'accord. Et donc, donc eh ben, tu vas me dire... J'anticipe, type, eh et ben tu joues quand mmh. Et eh ben je vais dire, passons à la page suivante. Et eh ben on va passer euh, donc à la page euh, des euh, des battle forces. Alors euh, des règles des forces armées. Il faut que j'arrive à intégrer euh, le mot euh, le mot en français. C'est mal. Ouais. Et voilà les règles euh, des forces armées. Donc les forces armées, c'est ce qu'on appelle les battle forces. Là on va être en face de la première boîte Battlefort, si vous avez acheté la grosse boîte dans laquelle il y a euh, Maul, et je rappelle que vous ne pouvez avoir euh, Maul que dans cette boîte-là, faites attention, si vous achetez ensuite euh, les boîtes individuellement, euh, vous pourrez avoir une troupe de Pikes, vous pourrez avoir une troupe euh, de Soleil Noir, euh, vous pouvez euh, avoir Vigo, je crois, ouais. hein mais euh, la grosse boîte Battlefort, c'est la seule qui contient Maul, en tout cas pour l'instant, il n'est pas, pas prévu qu'il soit déloté, donc euh, faites attention, il faut absolument que vous euh, chopiez cette boîte-là si vous voulez le mall. Et donc ça, bah c'est un prémisse. à ce qui va sortir euh, à la fin de l'été, on n'a pas de date on n'a pas le droit de les dire. <rire> Et euh, vous allez avoir donc euh, quatre autres Battle Force qui comprennent bah, ce qui existait malheureusement déjà avant. Euh, je crois qu'il y a euh, Hobby Figurine qui a, fait, euh, qui a fait une vidéo euh, d'explication du contenu. Donc si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir la vidéo de Hobby. Ça sert à rien euh, qu'on fasse euh, des choses miroirs, étant euh, donné qu'elles sont bien faites ailleurs. Euh, règle des forces armées. Alors ces deux paragraphes là on va les passer, c'est des trucs très génériques qui apportent rien du tout euh, C'est un peu, c'est de la mise en contexte si tu veux Oui oui on passe, ouais. les, les parties fleffes on s'en fout ouais. Ouais. Et donc on arrive sur euh, un premier chapitre, si on peut appeler ça comme ça Ce sont euh, les règles du collectif de l'ombre mmh. Alors celles-ci on les attend depuis tellement longtemps mmh. euh, Parce qu'il y a beaucoup de charisme dans cette boîte mon Pierrot mmh. Beaucoup mmh. beaucoup de charisme mmh. Mmh. <rire> Donc là c'est ce, Alors... ce que moi j'attendais euh, c'est pouvoir jouer en fait euh, exclusivement ces figurines toutes seules sans les associer à qui que ce soit d'autre mais il faut faire attention parce qu'on n'a pas non plus une liberté totale c'est ça, on va avoir bah, je, je veux, on va regarder ensemble ce qu'il y a de mm -hmm. et donc c'est un document qui sera édité à chaque fois qu'une nouvelle force armée va arriver mm -hmm. donc comme tu l'as dit il y en a quatre qui arrivent et donc on va avoir une mise à jour de ce document là qui vont nous dire, et reprendre les grands paragraphes mm -hmm. les unités autorisées parce qu'on va jouer sur un nombre d'unités de, de, réduit, mmh. les rangs, la construction d'armées, mmh. le nombre de commandants, le nombre d'agents, le nombre de troupes, etc. Et éventuellement des, des règles spéciales, éventuellement comment jouer à, à vos forces d'armée en format 500 point. Et je trouve ça très bien qu'il n'est mis euh, directement dans les règles de base. Pour reprendre les règles d'un jeu que certaines personnes qui nous suivent de façon euh, euh, nouvelle euh, peuvent connaître, là il s'agit de jouer du chapitre en fait. Quand on joue un chapitre un Space Wolf exclusivement Space Wolf, il y a des règles qui sont liées au fait qu'on monte une armée exclusivement Space Wolf. Et bien là, c'est sensiblement la même chose. Excuse-moi, je te laisse... On y va. T'as vu, je t'aménage des pauses. Ah ben oui, ça me permet de, de grignoter parce que j'ai trop la dalle. Allez, vas-y. Alors, le collectif de l'ombre, il y a un petit paragraphe qui ne sert pas grand chose, mais on va le lire pour le plaisir. Vous trouverez ci-dessous toutes les règles et informations nécessaires pour jouer une armée en tant que force armée du collectif de l'ombre, mmh. les unités autorisées, les prérequis de rang et les règles spéciales. Mmh. Avec ça, ça nous fait euh, une petite mise en bouche. Alors, dans la construction d'armée, on va voir la liste de toutes les unités autorisées, c'est-à-dire qu'on va voir dans ce document-là la liste euh, de ce qui peut être joué dans le cadre d'une construction d'armée pour jouer le collectif de l'ombre. En l'occurrence, on va avoir accès à trois commandants, mm -hmm. le Vigo du Soleil Noir, mm -hmm. Gar Saxon mm -hmm. et le Capot du Syndicat Pike. Voilà. Ni plus ni moins. Eh, D'accord. En agent, Moll, mm -hmm. attention, c'est le Moll version euh, Soleil Noir, collectif des ombres, ouais, des noms, attention. Ouais. Attention. Mm -hmm. le mercenaire, celui, celui qui est dans la boîte. On va avoir, et ça c'est marrant, deux unités qui étaient jouables avant dans d'autres factions, mm -hmm. Bosque et Cad Bane. Mm -hmm. Et je trouve ça vachement cool de créer des, des, des agglomérats comme ça d'unités pour pouvoir faire peut-être des nouveaux combos. Et on a vu déjà deux, trois trucs plutôt sympas, mais on les reviendra une autre fois. Alors attention, pour Bosque et Cadben, il faut avoir les cartes dédiées pour les jouer. Vous n'utilisez pas les cartes que vous avez actuellement de Bosque et de Cadben pour aller les jouer dans le collectif des ombres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir les la carta. carte... Ouais. Ces, ces cartes-là, de toute façon, elles sont désuètes, elles sont détruites, fini. D'accord, ok. Pour pouvoir jouer maintenant Bosque, Cat Bane et Boba Fett, vous allez devoir euh, récupérer les cartes qui, ont, qui sont disponibles dans le kit essentiel. Mm -hmm. Et euh, elles auront, c'est des cartes maintenant de mercenaires. D'accord, ok. Alors, faites pas attention, mais il y a une petite redite à la fin du document, ils, ils redisent euh, Bosque et Cat Bane. Ouais, ouais, ça a été écrit euh, deux fois. peu importe. Hmm. Une petite euh, information complémentaire, Maul a une carte spécifique qui lui permet de, faire, de passer en commandant. Mmh. Et à aucun moment ça ne remet en cause ce schéma-là d'armée. D'accord. Quand vous allez euh, créer votre, euh, schéma d ar... enfin, votre armée, vous allez jouer Maul agent, et quand vous allez donner la carte, donc après la création d'armée, boum, il va passer commandant, et c'est pas parce que le Maul, il a le sabre noir qu'il peut pas être joué dans le collectif des ombres, parce qu'il est pas listé dans les listes de commandants. D'accord, ok. C'est une petite précision, mais je sais que certaines personnes se posent la question. Mmh, D'accord. En termes de troupes, on a le choix entre deux unités pour le moment. Les hommes de main du Soleil Noir et les fantassins du Saint-Iga-Pike. Mmh. Force spéciale, une unité, les supercommandos mandaloriens. Mmh. Soutien, à ah, quelque chose qu'on n'a pas encore vu en détail, les pilotes de Swamp. Mmh. Et en lourd, on retrouve euh, une unité qu'on connaît bien, le, AA5. le camion speeder AA-5. Mmh. Une petite particularité sur le A5, le A5 euh, quand on, on le l'achète, c'est forcément dans les boîtes rebelles. Mmh. Et dans la boîte rebelle, vous avez des cartes liées euh, au camion, je, je vais dire le camion poubelle, euh, liées au A5, qui sont réservées aux rebelles. Et ouais. évidemment, ces cartes-là, vous n'allez pas pouvoir les améliorer, vous en servir pour améliorer votre A5. Mmh. Je pense par exemple à Shrive, ouais, une unité rebelle uniquement. Mmh, mmh, mmh. Mais ça tombe bien, il y a des nouveaux pilotes qui sont arrivés avec euh, l'essentiel le et, qui et qui sont, qui sont, sont très... assez cool. Ouais, ouais. Et de la même façon, le camion speeder AA5, vous pouvez garder votre carte rebelle, c'est une exception. Mais par contre, si vous voulez le jouer euh, en collectif des ombres, vous devez jouer la carte euh, qui a un tour jaune de mercenaire. Mmh, mmh, D'accord. Okay. Voilà. Euh, une petite précision sur certaines améliorations autorisées. Euh, je j'ai pas trouvé de cas où, euh, où euh, les armes qui sont là pouvaient être utilisées par d'autres unités, d'autres factions mais ça peut peut-être arriver demain euh, je pense notamment au sabre noir, on peut imaginer que Sabine récupère le sabre noir de, de Maul hein. mmh. qui sait, mais en tout cas pour le moment la carte, le sabre noir, la carte chef de groupe d'intervention rookcast, le filigalard 90 de Saxon, les roquettes, le lance-flammes le project euh, et le, le ZX c'est des exclus c'est des trucs qui sont utilisables uniquement dans le collectif des ongles. Vous ne pouvez pas vous en servir pour, euh, pour aller euh, euh, donner des améliorations à d'autres euh, mmh. euh, mmh. figurines. D'accord, c'est clair. Bon. On a bien posé les choses. Hein. On prend notre temps, on est tranquille. Hein. On, ex... on essaie d'expliquer un peu de façon... Non, mais là, je... c'est clair. Franchement, je trouve que c'est beaucoup plus simple que... Que, la... que le premier sheet qui nécessitait quand même pas mal d'éclaircissement. Ouais. Prérequis Maintenant, les prérequis de rang. Pré de rang. Mmh. Et alors là, on va venir toucher à une chose qu'on Qu pensait, nous, en tout cas, intouchable... C'est les structures d'armée. Mmh. On nous dit, pour les commandants et les agents, chaque armée doit inclure une à quatre unités de commandants ou d'agents. Au moins une unité doit être un commandant. Donc on a un minimum de un pour les commandants. Mmh. Et là où il faut faire attention à la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire que quand on rassemble les commandants et les agents, au maximum ça fait quatre. Mmh. Donc on peut avoir un commandant, trois agents, mmh. trois commandants, un agent, deux commandants, deux agents. Mais le total d'unités commandants et agents, ça doit faire 4 unités. Mmh. Donc minimum un commandant, ça c'est un minimum prérequis, mais ouais. après on fait ce qu'on veut. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, c'est exactement. Et ça c'est une nouveauté, hein. c'est vraiment très très nouveau. Mmh. La deuxième nouveauté, c'est sur le nombre de troupes, de troupiers. Mmh. Chaque armée doit inclure jusqu'à de 2 à 6 unités de troupiers. Jusqu'alors on était limité à 3 troupes. Mmh. Et dans le collectif des ombres, c'est deux troupes. D'accord j'ai un tout petit grief par rapport à ça, j'aurais adoré que le nombre minimum de troupes soit de zéro, pour qu'on puisse jouer une armée full Mandalorian, avec, full, euh, avec beaucoup de forces spéciales, mais bon ça peut été fait et je le regrette un peu, mais ça c'est un petit grief que j'ai. C'est peut-être parce que, bah c'est peut-être purement commercial, pour pousser à l'achat des boîtes, euh, et puis le fait qu'il n'y a pas beaucoup de diversité pour l'instant dans cette faction là. C'est possible, ouais c'est possible, euh, c'est euh, voilà. ce que je me dis aussi, c'est très envisageable que ça soit fait comme ça. Ouais. Parce qu'en effet... Euh, c'est pas exclu effet, euh... que ça évolue. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que demain, ça évolue. Mmh. D'ailleurs, euh, je reviens... À... Excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose sur les unités autorisées. Il a été précisé que si jamais euh, des nouvelles unités devaient arriver, et qu'il qu se laissait le droit d'amender ce document-là pour ajouter des nouvelles unités dans le collectif des ombres. Comme c'est étonnant. <rire> oh <rire> et... En clin d'œil, ça veut dire qu'il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver pour cette, pour cette Battle Force. Ah bon Non. Bon. C'est comme ça que je le dis. Oui, oui, c'est bien dit. C'est bien dit. <rire> Fort spéciale, encore une nouveauté. En fait, tous les, tous les rangs ont été modifiés, en tout cas jusque-là. Mm -hmm. On peut inclure jusqu'à 4 forces spéciales. Mm -hmm. Et ça, c'est taquin. Hein. Euh, soutien, euh, jusqu'à 3 unités de soutien. Ça ouais. sera vraisemblablement pour les motos qui arrivent. Mm -hmm. Et lourde jusqu'à 2 unités de lourdes. Et eh bien pour le moment c'est le A5 qui est dispo en collectif des ombres. Ouais, il va falloir qu'il nous sorte quelque chose de joli pour, euh, pour le collectif là, parce que bon, le A5 est sympa, mais il est quand même largement perfectible. Surtout quand il est obligé de faire une marche arrière en plein milieu de la, en plein milieu oui, de la partie. C'est pour les pilotes émérites <rire> <rire> Petite dédicace si vous ne l'avez pas encore vu Il euh, y a un très beau euh, let's play euh, Sur euh, la page de euh, French euh, Wargame Studio Mais j'imagine que si vous êtes fan de Star Wars Legion Ou sur Youtube vous êtes au courant Mais allez voir on s'est bien éclaté Règle spéciale Règle spéciale Ok Une force armée Donc une battle force Donc ce qui concerne cette page là mmh. Doit être composée uniquement d'unités mercenaires mmh. Sept forces armées Donc le collectif des ombres ne peut être composé que d'unités de mercenaires. Mmh. Euh, Sous-entendu, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la carte d'unité euh, du camion speeder a 5 c'est la carte de mercenaires. Mmh, mmh. Attention à ça. Bosque Catbane, c'est la carte de mercenaires. Mmh. Et ça, euh, pourquoi cette précision-là est très importante, je reviens aux règles de mercenaires, n'oubliez pas, les mercenaires ne peuvent recevoir d'ordre que de la part d'une unité qui est de la même affiliation. Mmh. Ces unités sont comptabilisées en ce qui concerne le nombre minimal d'unités requis pour un rang donné, et l'armée peut inclure jusqu'à un nombre, euh, jusqu'à n'importe quel nombre d'unités mercenaires pour chaque rang. Ça, c'est de la daube, euh, c'est c'est dégueulasse. C'est mal écrit, on oublie. Ouais. Voilà, c'est pas. Ouais. On va vous le, on va vous le charbonner. <rire> non mais c'est dommage parce que c'est une redite mal écrite de ce qui a écrit dans les règles de mercenaires. Le nombre minimal d'unités requis pour un rang donné et l'armée. Peut inclure n'importe quel nombre d'unités mercenaires. En gros, ça vous dit, et eh ben, jouez euh, une faction mercenaire, et eh ben, mettez que des mercenaires. En mmh, gros, c'est ça mmh, qui est. Donc, c'est pas très intéressant. Une, euh, une ligne euh, qui est qui n'a pas vraiment de rôle aujourd'hui euh, dans le jeu, mais qui a son importance dans l'avenir, je pense. La, la force armée du collectif des ombres est alignée du côté obscur. Faut savoir que AMG a sorti un. Euh, un, une règle sur internet, un PDF qui explique comment organiser un tournoi euh, sur des combats euh, en fonction des combats de la fo des côtés de la force. Ouais, sympa. Donc il y a, et, et, euh, a quelqu'un du Discord qui s'appelle euh, Martin, enfin Nocto, qui organise ça sur TTS et en online. Donc si vous êtes intéressé pour découvrir ça, en fait on va pouvoir jouer que contre des personnes d'un alignement adverse. Les côtés lumineux vont pouvoir jouer que contre le côté obscur. Bon, on peut imaginer des campagnes comme ça, c'est sympa. Oui, mais c'est un peu ça qui est, qui est lancé, mmh. parce qu'il y a des systèmes de points qui est fait en fonction Bien des sûr. victoires et des défaites de tous les joueurs. Il mmh. y a un petit événement qui est super sympa, et je vous recommande d'aller sur le Discord et de vous inscrire, un, ça va être un, un événement très très cool. Ok, on mettra le Discord aussi en commentaire sous la vidéo. En descriptif. voilà, pour le 800 points, mmh. Et bah on peut passer rapidement sur le 500 points, euh, ou appeler escarmouche. Mmh. Euh, commandant, agent, chaque armée doit inclure jusqu'à euh, une à deux unités de commandant ou d'agent et au moins une unité doit être un commandant, donc à nouveau, euh, c'est pas quatre maintenant c'est deux. donc mm -hmm. un commandant, un agent, ou euh, deux commandants, euh, voilà. Les troupes euh, doivent inclure jusqu'à de 1 à 4 unités de troupiers, mm -hmm. force spéciale, chaque armée doit inclure jusqu'à 3 unités de force spéciale, les mm -hmm. deux normalement en escarmouche, mm -hmm. soutien, chaque armée peut inclure jusqu'à 2 unités de soutien, et lourd, vous pouvez prendre jusqu'à une unité de lourd, ça, c'est pour ceux qui aiment bien le 500 points, et je trouve ça, encore une fois, très très bien qu'il est mis dans ce document-là. Ça permet de donner un peu plus de volume aux 500 points, qui est vraiment un format très cool pour commencer à jouer. Ouais, très bien, ouais, tout à fait. Et qui permet de faire euh, euh, trois parties dans une après-midi entre potes plutôt qu'une seule. Ah ouais. Donc, euh, faut y penser aux 500 points. Et ça permet vraiment de, de travailler ses gammes et de progresser dans le jeu. Ah oui. Donc, pensez-y. Ok, très très bien. Euh, on en est déjà à 40 minutes Est-ce qu'on euh, aborde Du coup euh, les mots clés Ou euh, comment tu le sens Ou est-ce qu'on garde ça Pour une vidéo prochaine il bah, y a 10 minutes pour les mots clés à peu près okay. donc c'est comme tu veux ah bah écoutez, soit vous décrochez maintenant soit vous tenez le coup jusqu'au bout soit vous revenez voir la vidéo pour les mots clés comme ça ça fait deux clics sur la vidéo ça fait deux vues. <rire> de, de toute façon on abordera très rapidement les différentes unités mercenaires et les mots-clés, on les réexpliquera à chaque fois. Oui, on, va, on, on peut l'annoncer euh, euh, d'ores et déjà. Euh, la suite euh, des présentations de factions que je fais avec euh, Saf euh, va être temporairement euh, mise en pause pour être non pas arrêté, mais on va changer euh, de, de, de représentant et euh, Saf va être remplacé par Toto. Qui euh, aura à charge de faire la présentation du collectif de l'ombre parce que ben c'est la maîtrise mieux puisqu'il l'a joué euh, sur TTS. Donc à partir de la semaine prochaine, on va euh, commencer à vous présenter euh, tout le collectif de l'ombre. Puis quand on aura fini de présenter tout le collectif de l'ombre, on reprendra avec SAF les présentations euh, de troupes plus institutionnelles en continuant à, à aller en arrière. On a bien entendu euh, vos désirata donc ils seront, ils seront ils seront traités. Voilà, je suis sur le reference euh, rule update qui pour l'instant euh, n'est qu'en anglais. Ouais. Et euh, je te propose qu'on commence par euh, le mot-clé « aid ». Et ce n'est pas une maladie. Voilà. <rire> Alors, euh, on va y aller très rapidement. De toute façon, c'est des petits blocs de règles qui sont, mmh. euh, qui mmh. sont assez intuitifs. Mmh. Quand une unité avec le mot-clé « aid euh, » devrait gagner un pion soit vidé, soit esquive, soit adrénaline, une autre unité de la même affiliation euh, a porté une et en ligne de vue Peut gagner, peut gagner ce pion vert à la place. S'il si le fait, l'unité avec le mot-clé « aide » va gagner un pion de suppression. En clair, je, si par un effet de jeu, je gagne un pion vert, une esquive, une vivée ou un pion d'adrénaline, je peux prendre une suppression pour l'envoyer à une unité à portée 1 et de mon affiliation. Mmh. D'accord. Attention, c'est pour chaque pion. Hein. C'est mmh. pour chaque pion. Mmh. Le deuxième mot-clé... Euh, c'est indépendant, okay. c'est vraiment la base, c'est le ciment des mercenaires. Mm -hmm. Indépendant, au début de la phase d'activation, si une unité avec le mot clé indépendant euh, n'a euh, pas de pion ordre, donc c'est-à-dire que je lui ai, pendant la phase de commandement je ne lui ai pas donné d'ordre, cette unité va gagner un pion listé après le mot clé. Si j'ai indépendant vidé, et si au moment de ma phase d'activation je n'ai pas reçu d'ordre pendant la phase de commandement, je, gagne je vais un gagner de... un pion visé. Mm. Okay. Et c'est vraiment bon. C'est mmh. vraiment très très bon. Mmh. Ensuite, on a allié de circonstance. Alors c'est où ça C'est juste en dessous de aide. Ah oui d'accord ok. Ah oh, tu les as fait dans cet ah, oui tu les fais dans cet ordre là toi. Ouais, ok. Mmh. Allié de allié de circonstance, c'est le fameux mot clé qui va permettre de passer outre les règles d'affiliation. Mmh, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mmh. Voilà. Une unité avec le mot clé allié de circonstance peut donner des ordres à des unités de mercenaires en dépit de son affiliation. D'accord. Et on verra que Maul et que Gar Saxon ont deux bases ce mot-clé-là. Mmh, et on verra plus tard qu'il y a une carte qui sort avec le kit essentiel, et dedans, ça te permet pour un slot de commandement, une amélioration de commandement, de gagner ce mot-clé-là. Donc ça permettra, par exemple, à un officier impérial de gagner allié de, con allié de circonstance, et l'officier il aura le droit de recruter un Boba Fett pour aller se battre avec lui, mmh. un boss ou d'autres choses. D'accord, ok, c'est top. De plus... Quand vous construisez votre armée, vous pouvez inclure une, une unité de mercenaires supplémentaires en dépit du rang euh, minimum euh, alloué. D'accord. Ça... Attention, c'est un mot-clé qui ne se cumule pas avec lui-même. Mm -hmm. Quand vous avez Allié of Convenience, quand vous avez Allié de Circonstance, ça vous permet de le faire. Donc si vous mettez deux fois ou trois fois cette carte-là euh, dans votre armée, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez rajouter dans tous les cas qu'une seule unité de mercenaires. Très bien, c'est bien de le préciser. Ok. Donc ça vous permet de monter à... Et autre chose très importante, ça ne vient pas modifier votre schéma d'armée. Mmh. Si vous avez deux agents possibles dans votre euh, liste d'armée, cette carte-là, elle vous permet pas d'en avoir un troisième. Elle vous permet juste de dire, normalement, les mercenaires, je peux en mettre un seul, et ça me permet d'en mettre un deuxième. Donc en l'occurrence, deux agents. Ce mmh. qui okay. veut dire que si on veut jouer les listes euh, à double chasseur de primes en empire, il vous faudra forcément une carte avec ce mot-clé-là. D'accord. Ensuite, on a Ataru Masturi. Mais qui est un mot clé de Yoda et qu'on a déjà vu. Mmh. Et je vais descendre juste en dessous sur le mot clé cache. Mmh. Il y a un mot clé euh, d'amélioration pendant la mise en place. Une unité équipée euh, avec une carte qui a le mot clé cache peut placer un pion sur cette carte qui correspond euh, au... au mot clé. Si vous avez cache esquive, si vous avez cache visée », si vous avez cache euh, je sais pas euh, adrénaline. Au, début de la... Au moment de la mise en place, vous allez prendre un pion et vous allez pouvoir le mettre sur cette carte-là. C'est top. Cette unité peut utiliser ce pion, tout simplement. Si c'est un pion vidé, quand elle va attaquer, elle va pouvoir l'utiliser uniquement celle qui a la carte, hein, attention, mmh, mmh. et si elle, quand elle défend, elle va pouvoir utiliser le pion qui est sur cette carte-là. Ça vous donne une flexibilité incroyable. Alors, euh, le fait qu'il soit sur la carte et pas posé sur la figurine lorsque la figurine est déployée, ça ouais. veut dire que le pion, s'il n'est pas utilisé au premier tour, il perdure au deuxième tour Exactement. Ok. Exactement. Autre ah. chose euh les clones, c'est un pion qu'on peut pas balancer de clone en clone parce mmh. qu'elle est pas sur l'unité, elle est sur une carte d'amélioration mmh. d'accord on a fini sur cette page là mmh. on a vu quatre mots clés il nous en reste un cinquième Ouais. Euh, il nous en reste deux en fait un cinquième et un sixième non, euh, on va pas parler de, chef... de self-destruct se de chef... on va pas on parler on a... de destruct parce qu'ils ont qu'à regarder la vidéo de SAF de cette <rire> semaine et regardez là, -là. il <rire> y a des saloperies dedans ah ouais il y a des belles saloperies hein. <rire> Et donc, il nous reste euh... self préservation. Ouais. Quand vous vérifiez, euh... quand vous vérifiez si une unité euh, avec le mot clé euh, self préservation est en panique, cette unité ne peut pas utiliser la valeur de courage d'une unité qui n'est pas de son affiliation. Ouais. Par exemple, j'ai le syndicat, euh, j'ai les troupiers euh, du bike. Ils peuvent utiliser le moral pour la pour le la panique uniquement d'un commandant Pike. Ils ne pourront pas utiliser celui de Vador. Par exemple. Ils vont fuir comme des poules mouillées. Par exemple. Voilà. <rire> et ça, c'est euh, un mot-clé euh, qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. Quand on vous dit qu'ils ne sont pas fidèles. <rire> ah Ils ne sont pas <rire> fidèles du tout. Les mecs, ils vont se carapater. Ils ne vont pas mourir. Ils vont juste aller chercher du business ailleurs. C'est ça. Et le dernier mot-clé, mais on en reparlera plus en détail euh, parce qu'il y a énormément de tricks autour de ça, c'est le mot-clé wound, wound X. X ouais. Blessure 1. Euh, la première fois qu'une unité avec le mot-clé blessure 1, en l'occurrence blessure X, euh, rentre euh, dans le jeu, mmh. cette unité souffre d'un pion blessure. Mmh. Donc ça c'est sur la carte de Maul par exemple C'est sur la carte de Maul. Mais j'en que... dirai pas plus parce qu'on a beaucoup de choses à dire autour de ce mot-clé là. Sachez mmh. juste que c'est un mot-clé, quand votre unité qui a ce mot-clé là rentre sur la table... Bam, il se prend, elle, un point se prend une blessure. Euh, et sachez que, bien entendu, euh, on commencera nos présentations du collectif de l'ombre par euh, Dr. Moll. Moll. Voilà. Ok, et eh ben, écoute, euh, pff, as beaucoup parlé, je te remercie euh, énormément. Euh, 48 minutes, c'est bien, c'est bien, t'es oh, pas putain, mal. Ouais, ouais, on, a, pas on a mal. pris notre temps, mais je pense que c'est nécessaire. Hein. Non, non, alors je pense que c'est juste impérieux. Euh, oui. parce que euh, c'était très, euh, très sombre hein, quand même il y avait beaucoup de choses à, à, à caviarder euh, dans, le, dans le document parce que comme tu dis c'était vraiment euh, propice euh, à, au mal de crâne euh, inutile j'espère de votre côté que cette vidéo là vous aura permis d'y voir un peu plus clair euh, sur cette nouvelle sortie euh, je le redis on met en, en, en description sous la vidéo le lien du discord il faut nous y rejoindre parce que c'est là que tout se décide et que tout se dit vous avez la zone de commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle sortie vous pouvez nous dire ce que vous allez euh, jouer, si vous allez plutôt les jouer en mercenaires ou en battle force, moi ça m'intéresse de savoir. Euh, ça nous permettra d'avoir une tendance, euh, nous dire quelles sont les sorties euh, de, de cette nouvelle vague qui vous excite euh, ou celle qui vous excite pas du tout. Et puis surtout, euh, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez ben, pas à les mettre en commentaire, Thomas a y jeter un oeil moi aussi, de, de, de bons joueurs euh, viendront, euh, viendront nous suppléer pour euh, vous donner euh, des réponses à titre euh, nominatif. Merci Thomas, à très bientôt, à très vite, je te ressolliciterai très rapidement pour la présentation de Maul, et puis ben nous on, on, on vous souhaite une joyeuse sortie, j'ai presque envie de dire un joyeux Noël, mais, mais c'est un peu ça, une <rire> joyeuse sortie, c'est Noël avant l'heure pour, euh, pour Star Wars Legion, ouais, dis-moi. Un petit truc, euh, je suis à Palaiso, à la Souris Verte, vendredi, le... c'est quoi, c'est le diplète, pour faire mmh. des démos de Star Wars Legion. D'accord. Si vous êtes dans le coin, venez... Euh... Euh, venez on va, on va jouer à Star Wars des Jons, on, va, on va faire pupiou ok d'accord super eh ben, le, message, le message est passé profitez bien de cette sortie je pense que c'est une des plus grosses sorties euh, que le jeu ait connu depuis euh, The Clone War et euh, à la fois une des plus excitantes et une des plus bouleversantes euh, que l'on ait eu donc, ben, euh, qui euh, euh, fait <rire> euh, à fond votre votre jeu et c'est bon ça tombe pile poil au moment où on a plein de nouveaux joueurs un vrai ouais. intérêt pour Star Wars Légion donc euh, donc tout va bien dans le meilleur des mondes merci Thomas euh, à très vite, merci à tous on vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jets parce qu'il y aura toujours que ça pour poutrer le type d'en face à très bientôt ciao